Bonjour à tous Prêt pour la suite du rock débutant Toutes les passes en musique d'abord Si vous avez bien aimé notre enchaînement, merci de liker et partager la vidéo. Si vous avez des questions, merci de mettre un commentaire. On sera ravis de vous répondre. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour en voir encore plus de vidéos et de tutos. Alors, toutes les passes euh, qu'on vient de faire sont la suite du tuto euh, « Comment apprendre à danser à deux en 8 minutes ». Donc, vous avez le lien juste en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour voir. C'est parti pour les explications. On commence par les deux mains. 3, 4, séparation de face, 3 et 4, 5 et 6. Quand on fait séparation de face, attention les garçons, la paume de main est toujours vers le ciel, hein, pour ne pas faire mal au poignet la danseuse. Hein, si vous commencez comme ça et vous baissez son bras, vous lui cassez son poignet. Hein, donc la paume de main est vers le ciel, du bout des doigts. 3 et 4, main gauche en bas, je pousse, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Les garçons libèrent toujours la ligne, sur le côté on part à gauche, on propose la main droite. 1, 2, 3 et 4, on change de côté. On rechange de côté une fois en se regardant et en écartant les bras. 5 et 6. Enroulez, j'amène ma danseuse à ma droite. Je garde mon bras droit en bas et je l'enroule avec mon bras gauche. 3 et 4, 5 et 6. Nous les garçons, pendant ce temps-là, on ne fait que des bases sur place. C'est les filles qui se déplacent. 2, 3 et 4, 5 et 6. Vous donnez toujours l'information sur le temps. 2 et sur le 3, vous levez le bras. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et ensuite, avec l'aide, notre avant-bras droit, on replace notre danseuse sur la, notre ligne de danse. 1, 2, je lève à 3 et je lâche la main droite. Hein, donc ce qui fait 3, 4, 1, 2, 3 et 4, 5 et reprise. 1, 2, 3 et 4 en entier. 1, 2, séparation. On propose la main. 1, 3 et 4. Tu lui fais un grand sourire. 1, 2, 3 et 4 enroulé, 1, 2, 3 et 4, déroulé. 1 2. 2, 3 et 4, 5 et 6 et reprise, 3 et 4, 5 et 6. Ensuite, changement de place, 3 et 4, séparation, bras gauche en bas, 2, 3 et 4, 5 et 6. Attention, vous orientez votre danseuse vers votre droite. Ici, ce qui va changer, vous allez donc partir avec l'épaule gauche en avant. Sur le temps 3, et les filles avec l'épaule droite sur le temps 3. Donc ça fait 1, 2, le pas chassé latéral, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Hein, vous voulez toujours bien laisser la ligne de danse aux filles. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et attention de ne pas être trop loin. Et 4, 5 et 6, hein, quand vous êtes face à face. Les charpes, 3 et 4, séparation. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ici, on va faire ce qu'on appelle un traversé lâché. Donc, je vais passer mon bras droit par-dessus son bras droit. Et on va se décaler, les garçons, sur le 5 et 6. 1, 2, on va faire un moitié de quart de tour. 5 et 6 pour libérer la ligne de danse. Il hein, faut toujours avoir le, le contact, le champ visuel pour voir votre danseuse. Et ensuite, vous restez sur place. Vous amenez votre danseuse 1 devant et vous levez le bras. 3 et 4, 5 et 6 pour vous placer face à elle. Hein, donc, ça fait 3. 4, 3 et 4, l'écharpe. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Je me décale sur le côté, je libère la ligne de danse, je la regarde avec le coin de mon oeil gauche. 3 et 4, et la reprise. Les pivots. Hein, donc les pivots sont des rotations pour les filles, un hein, détour à droite pour les filles. 3 et 4, séparation. On va changer de main, position bonjour. 3 et 4, sur le temps 5. Au début, donc ces pivots. Tenue, les garçons, vous levez le bras droit sur le temps 3, ce qui veut dire que les filles n'avancent pas. Hein, quand les garçons euh, vous levez le bras, 1, 2, 3, il y a un stop pour les filles. Hein, sinon les filles, vous prenez le coude du garçon. Donc ça fait de, directement un stop. 1 d'en haut, 3 et 4, 5 et 6. Donc l'idée c'est de pousser, de faire un, un grand cercle, hein, on va dire, autour de sa tête. Les filles, donc il faudra aussi pousser 1 sur le 4, 3 et 4, 5 et 6. 3 c'est la préparation. 4, c'est l'impulsion, et pivot lâché, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc le pivot lâché, les garçons la préparation au niveau des pectoraux, et en bas et à gauche, 5 et 6. Reprise ensuite, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Prochaine figure, la prise en taille, 3 et 4, séparation, 1, 2, change de main, 5 et 6. Change de place, donc je regarde ma danseuse vers ma droite, cette fois avec ma main droite. 1, 2, on change de côté, 3 et 4, 5 et 6. Prise en taille, j'amène ma danseuse à ma droite, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ici on présente notre main gauche, la main droite ici, l'avant-bras droit et on contact avec le bas du dos de la danseuse. On va faire passer les filles, on va replacer les filles sur notre ligne, on va lever notre bras gauche, 2, 3 et lâcher notre bras gauche, 5 et 6. Hein, donc ça fait 3, 4, 1, 2 diagonale pour les filles, tour à droite, 5 et 6, ensuite on finit, on a déjà vu, pivot tenu, pivot lâché, 3 et 4, 5 et 6, et attention, reprise tournée. Reprise tournée, donc l'idée, les garçons, c'est de bien tourner sur le 3 et 4, de faire un demi-tour à droite sur le 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, donc être face à votre danseuse, et ici je l'amène les filles, Ici, votre bras gauche sur l'épaule droite du garçon et les garçon avec votre main droite, vous amenez votre danseuse sur le 5 et 6. Comme ça, on revient dans une position euh, fermée. Hein, donc, ça fait 3, 4, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. La caresse, deux versions. 3 et 4, 5 et 6, séparation, change de main, 5 et 6. Ici, on va amener notre danseuse derrière. Mais attention, c'est vous qui la fait tourner sur le 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. En même temps, les garçons vont faire un quart de tour à droite sur le 5 et 6. Donc, dès que les filles tournent, elles vont faire un demi tour à droite. Les garçons vont faire un quart de tour à droite et j'amène mon bras 3 et 4 devant, 5 et 6 pour la faire tourner. Donc, je l'amène bien sur le 2. Les filles font leur pas chasser ensuite, 1, 2 ensuite sur le 4, 5 et 6. Et à partir de là, les filles passent sous notre bras droit. Les garçons restent sur place. Quand les filles vont tourner sur le 5 et 6, nous, les garçons, on va toujours faire des demi-tours à gauche. Donc, ce qui fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Hein, en changeant à chaque fois deux lignes. 1 en passant de l'autre côté, 5 et 6. Et la troisième fois, je fais juste un quart de tour, 3 et 4, 5 et 6. Et la caresse à la fin, à 3 l'épaule gauche par devant du garçon, les filles l'épaule droite. Et on passe le bras droit par-dessus, 3, 4, 5 et 6. Donc, l'idée ici, euh, c'est de ne pas faire de triple pas. On va juste euh, marquer en faisant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on va lâcher la main droite et la caresse, c'est parce que les filles laissent glisser leurs bras tout au long de, de, votre, de votre bras gauche. 5 et 6. Donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est la version euh, simple, sans les breaks. Deuxième version, 3 et 4, 5 et 6, séparation, même début, 5 et 6, jamais ma danseuse derrière, 5 et 6. Ici, sur le 3-4, les filles, vous allez glisser sur la jambe droite, faire un petit slide. Les garçons, on va faire le pas côté croisé, donc, ce qui va donner 1, 2, 3, 4. Et là, donc il n'y a plus de pas chassé, il n'y a, a plus de triple pas, pardon, hein, quand on est là, 3, 4. 1, 2, 3, 4, et ensuite 5 et 6. Donc le 1, c'est vraiment un pas d'appui. Les garçons, si vous faites ça, 1, 2, vous êtes en déséquilibre. 3, 4, petit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, plusieurs fois. 5 et 6. 1, 2, croise. 5 et 6. Donc si on fait tout, 3 et 4, séparation. 1, 2, change de main. On regarde notre danseuse. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, avec les breaks, 3, 4, 5 et 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et le dernier, quart de tour à gauche pour les garçons, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et voilà pour ce tuto de rock débutant, à très bientôt pour de nouvelles aventures dansantes.